Chaque année, euh, de, au début d'octobre, donc euh, le, le, le, le 7 et le 8, donc samedi, dimanche, 7, 8 octobre, nous aurons à la kermesse diocésaine, euh, un grand rendez-vous, je définis d'abord ça comme un grand rendez-vous de notre diocèse. Ce n'est pas d'abord un rendez-vous de prière, on a, euh, je, il m'arrive de, de confouquer les, les, les, les obois à la cathédrale pour une cérémonie, pour autre chose, là c'est plutôt un rendez-vous familial, enfin, c on, euh, tout le monde est invité à venir, rencontrer les autres, à venir partager euh, dans un climat de fête et de joie, euh, parce que les chrétiens ne doivent pas être seulement des gens sérieux, ils peuvent aussi être des gens joyeux, et normalement euh, Jésus il a dit bienheureux. il n'a pas dit malheureux, enfin, il, a, si, il a dit malheureux mais pour ceux qui ont des raisons de l'être, mais, mais il nous invite surtout quand même à être bienheureux, et donc à, à à être joyeux, et à faire une communauté ensemble. C'est ce, ce que nous voulons faire au moins de la kermesse. Alors, euh, tout le monde y met du sien, on, on propose des tas d'activités, des tas de, euh, de stands euh, et qui sont montés par des bénévoles. Il euh, y a toute une équipe qui organise cette kermesse, qui permet qu'elle qu existe. et euh, Ça aussi a un, un autre effet, c'est qui est que ça. Ben, toutes, ces, toutes ces personnes laissent un peu d'argent et ça, ça aide au financement de la formation des séminaristes et des permanents d'église donc c'est une manière de se retrouver pour la, pour la fête c'est en même temps une manière de montrer que nous sommes solidaires les uns avec les autres. Il y a des, il y a des gens qui, qui viennent à la Kermesse parce qu'ils sont un peu seuls et que c'est une occasion de rencontrer d'autres. Euh, cette solidarité est extrêmement importante aussi. C'est aussi le signe d'une vraie communauté chrétienne. Alors, euh, tout, toutes ces Kermesses ont toujours été des, des moments plus, euh, plutôt joyeux. Enfin, donc, euh, il y a des... Il y a des années où il pleut, donc c'est moins, moins drôle, quoi, forcément. Mais enfin, la, la, le soleil est dans les cœurs, de, tout, de toute manière. Quoi. Enfin, alors si je me tourne vers le passé, pff, toutes, les, toutes les kermesses euh, ont, ont pour moi été des bons moments, parce que c'est l'occasion de rencontrer les diocésains, des diocésains que je ne vois pas, pas souvent ou à peu près jamais, parce que... Euh, je, je... Ils ne viennent pas à l'église, donc euh, moi j'ai beaucoup de rencontres à travers les célébrations, donc là c'est un moment de rencontres uniquement euh, bah, sur le terrain, euh, on, on, on, on se voit, on se salue, on, on, on se cause. Quoi, et, bon, je pense à une en particulier que j'ai trouvée très amusante, euh, c'était quand... Euh, ce, le thème, vous savez, il y a toujours un thème, on avait appelé ça, si je me souviens bien, « Sportez-vous bien au bois, sportez-vous bien ». Et alors, on, les, les, les joueurs de l'Estac avaient été invités, ils, sont, et ils ont donné des, des autographes à tous, les, à tous ceux qui voulaient, c'était vraiment un, un, un temps de fête et de détente, voilà.